écoutez moi les petits sacs d'endive, j'espère que vous avez un pseudo. Vous allez avoir un deck absolument magnifique. C'est le nouveau euh, deck trop cool, finalement, de la méta. Alors, c'est trop tôt pour dire que c'est le nouveau deck dominant. Mais en tout cas, il est joué par énormément, énormément de top joueurs. Il fait énormément de performances. C'est une liste qui est top 100, une liste de glory, glory, euh, un des meilleurs joueurs du monde. Tout simplement, cette liste est absolument magnifique. Elle génère tellement, tellement, tellement de plaisir. Alors, c'est une liste qui va jouer le Grand Magistère Romas qui va permettre de rejouer les sorts qui ne venaient pas du deck euh, dans un premier temps. Alors, il y a eu énormément de up dans le deck, principalement le façonneur d'énergie, finalement, qui euh, nous permet de rejouer... Enfin, de jouer, de rejouer... De jouer des sorts euh, différents, d'améliorer, finalement, enfin, d'améliorer, en tout cas, de changer, normalement, d'upgrade les sorts que l'on a en main. On a, évidemment, Grand Chazes... Qui qui est passé de 3 à 2 mana donc forcément plus intéressant pour la curve. Voilà, on a un deck contrôle qui finalement euh, va jouer, on va dire, plein de sorts d'autres classes, plein de sorts qui n'étaient pas dans le deck, donc ça fait des games longues ça fait des games hyper intéressantes, avec des spots totalement UBS que vous allez voir dans cette vidéo, il se passe des choses absolument, absolument uniques, vraiment, ce n'est pas du putaclic, vous allez voir, vous allez être sur le cul. Euh, c'est euh, les derniers jours pour profiter, euh, je passe du, du coq à l'âne, c'est les derniers jours pour profiter de l'offre et l'eau fraîche, voilà, avant de vous avec la vidéo, j'en parle rapidement, il euh, y a une offre que je mets euh, à chaque fois dans les petits, euh, petites descriptions des vidéos. C'est jusqu'à la fin du mois. Vous pouvez profiter de, enfin, euh, éco tout simplement 80 euros sur les trois premières commandes HelloFresh, mais vous pouvez vous arrêter la première semaine. Si vous arrêtez la première semaine, vous économisez déjà 20, 25, euh, 25 euros. Donc c'est hyper hyper intéressant. Vraiment, je vous invite à aller regarder. Vraiment, je vous invite. Vous êtes déjà plus de 70 à avoir pris euh, l'offre. Euh, et j'ai que des retours. Vraiment, sincèrement, j'ai 100% de retours extrêmement extrêmement positifs. Les gens adorent. Ils font des économies sur la nourriture et en plus, ils découvrent un concept qui est génial. Donc vraiment, c'est c'est une offre qui est qui et unique dans l'année euh, pour le coup donc vraiment je vous invite à le bah le à la le, à faire euh, parce que bah, sinon vous allez euh, je pense que vous allez regretter surtout si jamais euh, vous avez dans deux semaines un ami qui vous dit ah t'as essayé l'offre et l'offre c'est incroyable bref c'est dans les petits, des, petites descriptions, petits commentaires de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Et accessoirement, je ne l'ai pas dit, mais euh, je pense que vous le savez, on est dans une nouvelle méta. C'est-à-dire qu'il y a eu un patch euh, hier. Voilà. Je <rire> <Jusse> à la fin. <rire> on ne sait jamais. Parce que sinon, vous n'allez rien biter de, de pourquoi le deck est passé de, de, de, de pas existant à, à très, très cool, voire très fort. Have fun et c'est parti contre un mage. Mage contrôle, attention, il n'y a pas de mage aggro. En tout cas, il y a de moins en moins de mage aggro. Le mage contrôle est ultra populaire. Vraiment, tourné autour de Mage Control, le match-up va euh, vraiment être compliqué. Parce que euh, même si la liste de l'adversaire n'est pas optimisée, il y a vraiment des cartes qui sont euh, extrêmement fortes dans euh, le match-up. Donc vraiment, partez du principe. Bah voilà, le flambé, le flambé, c'est hyper hyper important. Flambé, euh, Magistère au B30 pour rajouter euh, un flambé, donc voilà, ça va être un match-up où finalement on n'aura pas beaucoup de créa euh, En tout cas on ne pourra pas agresser avec les créas parce qu'il y a beaucoup de gel, il y a beaucoup danti etc. Donc on va falloir euh, bah, tuer à distance, tout simplement Tuer comme un lâche Et, euh, et donc les, les flambés sont très très importants Donc voilà, ne gardez pas des mains qui peuvent être sexy Genre euh, le petit élémentaire prismatique, le petit machin, le petit machin, non Enfin, en tout cas c'est mon conseil, mais j'ai pas mal joué ce deck, hein. franchement, sans blaguer, j'ai fait une heure et demie ce matin euh, hors, euh, on va faire ça quand même on peut grignoter un petit peu hors vidéo euh, parce que bah, déjà c'est cool comme deck et accessoirement il euh, y a quand même pas mal de, de techniques euh, et puis ça me permettait aussi de, avant finalement de vous, pr de vous présenter la vidéo d'appréhender un petit peu la méta alors ça peut être match Big aussi même si c'est un vieux deck, j'ai pas dit tout moisi, j'ai dit vieux deck. Okay. Alors, faut faire attention. Euh, à son faut... Les pièces, faut les utiliser. Là, il peut pas faire le, le barbare en sorceleur, mais il Et... faut faire gaffe. Faire une pièce, mais comme ça je bloque son pièce-pièce en euh, barbare en sorceleur. C'est important, parce que là sinon je vais me prendre des, des, des draco feux dans le visage. Donc euh, donc euh, voilà, très important d'essayer de se concentrer. Alors, euh, ouais, je voulais jouer dans la méta parce qu'elle est vraiment totalement différente. Évidemment, beaucoup plus de deck contrôle. Les deck contrôle reviennent à mort. Les deck combo ont été nerfés. Les agro-combo, shock-splitter. Les combo-combo Illidan. Combo-combo Miracle. Il y a pas mal de contrôle. Il y a des decks rouges qui reviennent. Les déca bleus, les décas verts sont toujours forts. Enfin, les decks verts reviennent. Les déca bleus sont toujours forts. A beaucoup avec ça quand même j'aime bien ça OK j'aime bien ça euh... Bah ça évite de geler, la le, de, ouais, de geler ou de gérer la grosse créature Ok, c'est oh, alors c'est chiant Heureusement que ça meurt Oh ça meurt avant ça Trop bizarre Une fois que votre adversaire a joué un serviteur, le place dans un sac What the fuck Ok Bon la, la lanceuse, on va se prendre l'ensorceleur mais là maintenant c'est moins grave je pense Pour le coup Je pense que c'est un poil moins grave on a de la gourmandise en main. On a notre puits de soleil, euh, façonneur d'énergie. Let's go! Alors, façonneur d'énergie x2, ça marche pas. <rire> Je tenais à vous le dire. Si vous faites façonneur d'énergie sur des cartes qui coûtent 2, qui passent donc à 4, les cartes, elles, sont à 4 et elles coûtent toujours 2. Donc, si vous faites un autre façonneur, elles coûtent 4 et elles sont toujours à 2. Enfin, l'inverse, elles sont. Elles coûtent 2 et donc elles sont toujours à 4. Mais ce sont juste des cartes différentes ou les mêmes. Ça va manger quoi ça? Ok. Let's go hein. Le puits. Et la magie. On regarde quand même ce que l'on a, mais. En vrai, euh, Façonneur c'est toujours trop cool là. Bon La ligne de front invoque un serviteur de chaque deck. Recon. Euh, yeah. mmh. <rire> Le truc est trop nul, mais c'est tellement la moins nulle de la main. Et euh, lumière du fini. Oh quelle horreur Ok, ok. Après ça peut être pas mal avec... Euh, bon la Sivara elle copie Puits de soleil et la Sivara elle peut copier euh, bah, ça par exemple. Boum boum boum. Ça en vrai ça invoque un serviteur de chaque deck où on commence chaque côté soit rempli. Ah ça me paraît un peu bizarre. Parce que lui il a pas de créa dans son deck. Enfin vas-y il en a beaucoup mais c'est des merdes. Et nous on en a beaucoup mais c'est des merdes mais avec des effets <rire> d'arriver de, en jeu donc j'ai pas trop envie de les enlever du paquet. Ok ok. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez compris mais faites attention en fait, d'où fassonneur d'énergie ne marche pas, les cartes elles vont, par exemple la démoniaque. avant c'était une carte, c'est une carte qui coûte 2 mana et elle s'est transformée en carte qui coûte 4 avec un coût coup... Un coup de 2, si je refais un Façonneur d'énergie dessus ça va juste voir que la carte elle coûte 2 et ça va la transformer en une autre carte à 4 et elle va toujours coûter 2 mais ça va pas la transformer en carte à 6 ça, alors ça paraît évident en l'expliquant, mais la première game de, que j'ai faite ce matin, j'ai fait, ouais, trop cool, j'ai deux deux façonneurs, et en fait, euh, je me dis, mais c'est trop bizarre, là, ce qui s'est passé. La... Il a pas de chance, il a chopé un truc lourd, là. Ah, j'ai même pas d'antibet avec ma main, c'est honteux. Bah pour 1, on pioche 2, c'est cool. Je crois qu'on va mettre le board, là, non Je crois qu'on va mettre le board. Comme ça, s'il est les dragons, on a, on a une vraie tartine. Parce que c'est con, mais là, en vrai, s'il fait les dragons, enfin, il va faire les dragons, bah, soit c'est dragon, soit c'est Orbrunique. Euh, Orbrunique, euh, le gros sort de gestion. Si c'est le gros sort de gestion. Ouais, c'est ça, hein, ça va. Mais voyez, ouais, on est content pour les 5 6 d'avoir du board Même si en vrai double apprenti, à... voilà, on peut pas double apprenti, on a une On est, on est bloqué mais c'est pas si grave. On a trade, Parce que c'est 3. Hein. Je veux pas de faire de conneries mais c'est là, c'est ça, c'est face, c'est face, c'est face. Et là, on a un setup où on met trois par tour avec le pouvoir. Donc, je vois vraiment pas l'intérêt de jouer des créas. Là, on veut juste le tuer à distance, le gars. Éviter les malentendus. Euh... Alors, c'est des decks contrôle. C'est des decks qui sont très confortables. Il y a plein de value, il y a plein de jolis sorts. On a trop tendance. Et vraiment, je parle en connaissance de cause. Donc, moi, je suis le roi pour faire ça à pioncer. Genre on est ah, on est bien, on est confortable, on est dans notre petit fauteuil, on contrôle, on contrôle et, et parfois, une, une fois sur deux, une fois sur trois, on va se faire avoir parce qu'on a trop fait le mariole. Donc c'est important à un moment de, de finir quoi. Bon ça on sait pas ce que c'est. Faire contre-sort. Ah, j'ai peur que ce soit hein, une objection. Après, on sait pas ce que c'est. Hein. Ah, je vais faire apprenti. Il y a quand même peu de chances que ce soit objection. Et je vais face. Euh... Donc voilà. Essayez quand vous pouvez finir de finir. De pas vous dire je vais rajouter un ou deux tours. C'est-à-dire que si vous avez des tours où vous pouvez burster, Faites pas des tours où vous allez piocher, vous voyez. Enfin, j'ai eu peur, j'ai vu Bran, mais en vrai derrière c'est juste de euh, la RNG quoi. Voilà, ça, ça ça peut dégénérer les games comme ça. Donc essayez de rentrer le pouvoir à chaque tour, ça évite vraiment les malentendus. Ça c'est vraiment, c'est infâme. En vrai deux Vulcanomancy de c'est trop bien pour nous. Oh ça va être une dinguerie là par contre, c'est sympa cette première game. Là il va tout raser. Il a tout mangé. <rire> Je suis ruiné. Est-ce tout Ok. On est d'accord, volcan immense, ça, ça explose pas que chez moi. Hein. Tous les serviteurs. Il y a quelqu'un près de la noix Get to see. Une pincée d'objection Alors on a joué quoi On n'a pas joué des trucs dingo. Ouais quand même hein Dingo hein. Ah mais si c'est incroyable ah, pourquoi j'ai du mana ah pièce pièce Oh Mon dieu Bah ouais <rire> J'ai oublié les pièces Aïeux On va ping hein On s'en fout de l'overdraw Le ping c'est la vie Ok Ah si Il y a eu flambé d'ailleurs aussi Et... Ah ouais ouais ouais Il y a les pièces <rire> Trop stylé Ok Là vous voyez j'ai essayé alors même en essayant de gagner vite parce que je sais qu'il faut gagner vite à un moment donné ça reste d'une lenteur abyssale vous voyez donc c'est pour ça que si vous commencez à vous la jouer un peu Chili Kiwi je suis trop bien sur ce tour là donc je serai trop bien dans trois tours non ça marche pas comme ça le jeu et vous le savez au fond de vous. Bah en fait, vous allez ralentir les games, ralentir les games. C'est-à-dire que cette game qui a duré à peu près 12 minutes, bah elle va peut-être durer 15, 20 minutes. Et peut-être qu'à la fin, vous allez la perdre. Et en fait, vous pouvez gagner en 12, mais vous perdez en 20. Et ça, c'est très frustrant. Regardez le flambé. Mais euh, l'idée, c'est quand même d'avoir euh, des créatures au début. Contre chasseurs aucun qu qu'un sort qui fait découvrir des sorts. Euh, alors, c'est intéressant. Lui, il a beaucoup de cartes dans le deck. Nous, on en a beaucoup moins. Je pense que l'enflammé, c'est une carte qui nous va mieux. Clairement. Que pour lui. De toute façon, là, c'est trois cartes qui sont intéressantes pour les deux joueurs. Donc, euh... Moi, je pense qu'il va prendre le sort à 5 qui était au milieu d'ailleurs, non à oh, sa place je prendrais le sort à 5 Ouais mais c'est pas évident Peut-être peut l'enflammer quand même Ouais mais là je peux pas je peux pas répondre parce que moi j'ai choisi Mais j'avoue que c'est hyper tricky hein. Ah non le sort au milieu c'était enflammé Ok donc il a bien choisi Pink trade Ouais, on, on va ping parce que On évite le pièce euh, dompteuse L'enchantement le, le, sur la créature ça peut être un peu chiant On va faire ça On va faire ça et on va ping euh, Alors ah, c'est bien, le... j'allais dire, euh, il nous fait piocher combien ce petit loup, mais il y a le, il y a le tracker. Alors, le tracker c'est Firestone. Il donne pas mal d'infos. Voilà, bah, par exemple, ce deck, il y a Mordresh et euh... et le... la lanceuse, ça... ça peut être pas mal comme information. Alors, il n'y a pas sur tablette, il n'y a pas sur téléphone, mais bon, ça peut encore être Shockspeeder, hein, mais c'est vrai qu'à 40 cartes, version un... un peu plus contrôle, je pense ça nous va, mais faut faire attention quand même. Donc pour le coup la réduction de. Enfin l'augmentation de la carte à 4 mana ça. Il n'y a pas tant d'impact sur nous. C'est chiant ça. Est-ce qu'il faut pas quand même piocher une carte Avec ça. On va faire ça, je crois. Je vais prendre le givrant, Tout simplement parce que. Ah, c'est pour ça en fait. Là, c'est le genre de game où c'est un peu bizarre cette game. J'ai trois cartes en main, il en a un milliard. Mais euh, on a besoin de se refaire une main. On a besoin d'aller chercher peut-être une AoE. Parce que, typiquement, l'apprenti téméraire. Si jamais il y a Hydrolodon qui tombe, ça va vraiment être chiant. Quoi. On n'a pas le droit de prendre des dégâts d'Hydrolodon. Là, on est à 2. Hein. Ça, ça me va. On va remonter dans les mimines en plus, c'est incroyable. Ah là le tour il est incroyable. Hein. Oh il pièce, c'est une bonne nouvelle. Oh il pièce d'ailleurs. Oh le pizen. Pizen, faut le tuer. Est-ce qu'on transforme ça en... non on a besoin de piocher. Sachant qu'on est à 3 maintenant Vu que j'ai joué Arcane On a besoin de piocher sur ce Pisant. Enfin on a besoin de tuer le C'est Vraiment très agréable ce deck hein. Mais il est vraiment Compliqué à jouer hein, Vraiment Vous allez voir que vous allez jouer et Vous allez quand même faire pas mal de conneries Ah c'est intéressant Quand Il faut pas faire ça Allié est pas mal dans le match. Et on fait euh, pardon, on fait Sanctum. Ça et on gèle. L'idée c'est d'essayer d'établir un board de plus en plus gros. Ça on arrivera à le gérer un moment. Je pense que je m'inquiète pas encore. J'ai pas envie de prendre la 4-1 qui transforme en, en Luciole juste pour un ours des montagnes. Là je peux rejeler Je pense que je vais même affaire glacer au-dessus de allié en termes de.. Ah, ah c'est quand même plus gros hein. quoi que non. Alors, je crois que je vais affaire glacer. En termes de de euh, comment dire. De, de, de mana ici. C'est-à-dire que je vais essayer de tempo le board pour reprendre le contrôle, c'est-à-dire que j'utilise la notion clé stone, qui est la prise de board mais afin de contrôler, et donc j'utilise la, no la deuxième notion clé qui est la tempo finalement, voire la première. Donc là j'essaye de recontrôler comme ça, et en fait au prochain tour je vais à la fois jouer mon allié et à la fois faire ma lanceuse et en même temps j'aurai toujours le gel, c'est-à-dire que petit à petit je reprends le board et en même temps j'arrive à me recréer une main pour justement voilà, à un moment ne pas mourir sur Hydrolodon, parce qu'Hydrolodon c'est une carte qui va... qui va nous faire beaucoup de mal ici. Le puits de soleil. Écoutez, c'est pas mal hein. Je pense qu'on va pas piocher. On va faire puits et façonneurs. Hein. À moins qu'il y ait un truc sur euh, puits, mais. 2 dégâts, 3. Trois... Non, non. Ouais, je pense que c'est façonneur. On va prendre un peu de dégâts, mais en vrai, on a un façonneur qui est très très beau. Ouais, ouais, on a, une... on a des jolies choses. Hein. On va geler lui. Non, on va geler lui, hein. On va pas attaquer. On va le laisser faire des trades s'il si a envie d'en faire. Bon, on a le gel. On a les dégâts. On a un truc bizarre. On a un, un truc nul. On a un truc. J'aime bien la carte moi. Euh, on a figurine qui met du board. On a une autre AoE. Donc on a trouvé nos AoE pour le coup. Le problème c'est que là, il peut nous mettre beaucoup de dégâts et donc nous set up avec, avec son Shock Splitter. Même si son Shock Splitter, il met que 3 pour le moment, donc ça va. Sachant qu'il a peut-être envie de faire des trades. Et grand bien nous fasse. Vous voyez là déjà, on a gagné 6 life avec cette créature. On va juste geler, je crois. Okay. Je crois que je vais juste faire une AOE. Comme ça. Et je crois que je figurine derrière qui est quand même vraiment cool. Prise de board. Prise de board importante. Enfin importante. Pas mal je pense. Genre ça met 8, c'est quand même pas si mal 8. C'est pas un deck qui aime gérer les créatures. Et parfois on a des belles surprises. Voilà ici c'est une belle surprise. Oh le Wichmann Bon, heureusement qu'on a gardé le gel. Oh. Ouais, voilà, bah ça, ça va être relou. Oh, il est bloqué. Ce qu'il faut qu'il tue la créa. Nice. Ah ouais, parce que Ishman, en fait, il faut que la créature qu'il invoque tue une de mes créas. Wow, cool. Hein. Je crois que je vais geler. Je vais essayer de le tempo. Là, on a combien On a deux. Donc, on peut faire deux... Plus 2. font, c'est pas mal. Ça me fait faire ça. font parfaitement. Ce qui fait que mon sort, il passe à 4. Je vais même créer une créature. Comme ça, je le... Est-ce que je... Bref, c'est un, peu... un peu violent, mais... Non, je vais le garder quand même. La game peut durer. Ah, j'ai les talents 2. Let's go Je l'étale en 2 hein. Prochain tour je setup hein. Franchement comme ça il est obligé d'utiliser ses... ses nuées, ses crash foudre etc sur mes créas quoi En main j'ai quand même Flamme infernale qui si je m'abuse met trois 3 dégâts à tous les personnages sous en caps lock Ça peut être banni d'un chat twitch ça euh, Ça c'est 3 dégâts dans le visage Altimor le grand vénère. Un peu chiant, mais. Non, mais que chiant. Bon, pas très grave, on a ça. Altimore, le grand vénère. Euh. Ok, ok. Là, on pioche d'abord. Avec ça, on pioche notre deck. Pas mal, en vrai. J'overdraw ou alors je fais euh, assaut démoniaque d'abord enfin, Assaut démoniaque d'abord ça déjà. En vrai, il y a peut-être un play avec Flamme. Hein. Plutôt. Oh, que non. Pioche 5. Ok. J'ai un peu peur de ça, à vrai dire. J'ai un peu peur de ça. Je vais faire le façonneur quand même, même si c'est un poil risqué. On va faire ce trade. On va faire des trades quand même. On va faire des trades parce qu'on a quand même une main incroyable. Ça, ça met 10 à tout. Ah, c'est pas mal, hein. Ça, c'est assez cool aussi. de monte, il passe. Bon, on a ça. Hein. Vas-y, trade pour voir. Bon, on a ça qui est méga fort. La question, c'est on est à 11, est-ce qu'on meurt derrière Je ne pense pas. Oh, nous, on a l'étal. Détruit un serviteur, on donne ses caractéristiques. Non, mais dans la main, je trouve, on board. C'est un peu fort. Alors, on a 3 avec ça. 2 pardon. Ça va être quoi le play Ça va être ça. Ça. Ça et ça à 11, c'est compliqué de me tuer, c'est jouable mais c'est compliqué, euh, vous voyez là c'est une game qui est hyper intéressante, enfin toutes les games sont intéressantes avec ce deck, en fait la méta devient intéressante parce que les decks sont plus lents, je dirais pas que c'est plus technique mais c'est une technique qui est différente, c'est une technique basée plus sur la concentration, sur le fait de vraiment connaître les match matchups mais en profondeur, enfin pas en profondeur justement mais il y a un peu plus d'adaptation euh, je trouve que les méta rapides, c'est pas qu'elles sont moins techniques, parce que Voleur Miracle Illidan, c'était très technique, mais c'est de la technique précise, c'est de l'horlogerie suisse, si je puis dire. Alors que ces decks-là, c'est plus vraiment de, de la précision macro, c'est vraiment du... Un bon joueur de cartes... va peut-être préférer les, les, la méta comme ça, qu'une méta très rapide. Même si c'est peut-être un peu con ce que je dis, ça veut peut-être rien dire, mais... que je peux gagner il me reste un enflammé ah, il me reste des trucs hein il me reste des trucs non il me reste un enflammé et un flambé mais flambé ça fait pas l'étal il me reste un enflammé qui fait 2 plus 2, 8 cartes ça se tente je pense ou c'est greedy, c'est un peu greedy peut-être faut juste faire ça On me paraît un peu greedy je vais juste faire ça je crois On peut gagner non Ah non on a 4 J'allais dire on a C à moi Qui peut nous On fait le pouvoir c'est à moi ça peut nous donner euh, Est-ce qu'on peut refaire le pouvoir Derrière je pense que oui avec c'est à moi C'est à moi pardon Donc euh, on peut trouver chasseur on peut trouver mage C'est sûrement ce je pense Là, on, le, le, le, Je pense que le, la carte ne considère pas qu'on joue mage vu qu'on joue magistère c'est différent Ah j'adore ce deck C'est tellement cool C c et là, là la petite larme. Là, on a une petite larme. Pourquoi Parce que là, on repense à la semaine dernière, l'annonce de la fin de l'esport sur Hearthstone. Et on se dit. Ah, mamie, il y a une, une, des tournois avec une méta comme ça. Vous imaginez la, la régalade Il n'y a pas d'Illidan contre Voleur Miracle, Voleur Miracle contre Illidan, des prêtres contre Voleur Miracle, des une méta avec des, des decks plus contrôle, avec machin. Ah là là, avec justement des trucs générés aléatoirement qui. Bon, il est Dan, on sait pas trop. Oh. me paraît étrange, mais... Regardez ça. Euh... Et là, on se dit, ah, c'est frustrant. Là, c'est frustrant qu'il n'y ait plus d'Open Cup, qu y ait plus... parce que moi, je faisais pas les Open Cup. Je préférais tryharder le ladder pour me qualifier au MT, au Master Tour, mais il faut reconnaître que les Open Cup, ça marchait très bien. Et c'est pour ça que je pense que Hearthstone est plus impacté que Battleground sur l'eSport. Parce qu'en vrai, l'eSport Battlegroundsien c'était principalement les tournois communautaires, alors que l'eSport Hearthstoneien, c'était surtout pour moi les Open Cup. C'est ça qui est regroupé tous les week-ends, tous les joueurs. Et donc, euh, ça. C'est une pincée de... Bon, on prend ça, mais... L'idée, c'est que ça va... Et il a réussi. Euh, c'est qu'on va, on va le transformer, de toute façon. Puis on n'a pas beaucoup de créatures, ça va pas nous servir. Bon, on joue agressif. Hein. La rune, elle est vraiment cool. Hein. La rune, elle peut choper... Non, mais la rune, elle est incroyable. La rune dans ce match-up, c'est... Bien joué. Oh, peut-être pas. pas. Bien joué. Quand même. Je l'a fait maintenant, d'ailleurs. Le trade, même si le fait de pas trade, il va rarement aller, aller, aller trade mes propres créas parce qu'il aura peur d'allier de l'oasis. Et en même temps. Ça évite des malentendus comme ça, oui. Il... Oh, ok. Oh, c'est risqué qu'est-ce qu'il a fait par contre. Alors là, c'est.. ça me paraît un peu con là de, de, de se.. de s'offrir Il s'est offert à moi. <rire> Mais pourquoi Mais J'ai pas... rien demandé, <rire> j'ai rien demandé monsieur le juge pourquoi il s'est offert à moi ce garçon? J'ai des problèmes, moi. Ok. Ah zut. Du naze ou du naze? Bah c'est pas mal, ça me permet de piocher deux. C'est pas dingo mais. De toute façon le gel sert à rien contre lui. L'idée c'est quand même de l'agresser pour éviter le malentendu. Fais pas ça, man. Faut pas ta man. Hein. Il s'est déjà offert à moi avec ça, il peut faire la même chose hein. On est à 2, ça c'est chiant. Mordresh, oh, on va tourner encore un petit peu. Un tout petit peu. On va faire ça comme ça on peut découvrir un sort qui trahit de ça. Ou un cône de froid Ça doit disparaître. Bah malheureusement ce sera ça. Bah c'est pas nul en vrai, hein. je dis malheureusement mais... En fait ça me permet de rentrer le ping. Quoique, il est possible qu'Orbornic soit meilleur que Ping ici. Comme ça je prends la... Ah. Bon Rune sert à rien, ça peut-être pour aller chercher du Burst. Ouais il faut le Burst, de toute façon lui son but c'est de me de, viser de, de moi donc... Ouais bon c'est compliqué, il a les talents en 2. On peut générer de l'armure peut-être avec Affaire euh, glacée. ce serait la, sûrement la meilleure draw reliques. On fond un peu. Je pense qu'on va piocher comme ça ou alors on fait RN. Après on peut découvrir l'armure avec ça. Je pense qu'on va commencer par ça pour la barrière voilà. On va piocher. L'idée c'est qu'on va essayer de s'armer au maximum d'armure Ah ça va être compliqué quand même Après euh, on a le grand magistère qui rejouera L'armure, on a Mordrèche au prochain tour Quand même, c'est les talents de tour hein. C'est quand même les talents de tour Je pense que je suis pas si mal C'est ch... pas chiant on a Mordrèche Donc là on gagne 4, on est à 14 C'est compliqué pour lui de mettre les 14 Il peut penser que c'est objection hein. Parce que Runeau Objection, c'est la même. Il, il a pas l'info dessus. Ordresh, on a l'étale au prochain tour. Écoutez, c'est pas mal. On s'en est bien sorti. C'est pas, pas gagné encore, mais là pour le moment, on s'en est bien sorti, je trouve. Bon, la rune de l'archimage. Bah, la rune de l'archimage, elle a du mal souvent à gérer une seule créature. Après, elle peut la geler. Faut pas juste qu'il y ait trop de bursts dans, dans notre tête, mais. Il pas de peau. Oh là, déjà 5 pour 4 mana, c'est un peu bizarre. Oula, qu'est-ce qui se passe Oh wow Je crois que j'ai vécu une gamer stone. Je crois que j'ai joué à une game d'Hearthstone, là. Parfois, on sait pas. On joue à un jeu de cartes, on se dit, mais c'est quoi comme jeu C'est Runeterra, c'est Magic, c'est Marvel Snap. Et à la fin, on se dit, non, mais ça, c'est ça Hearthstone, ça. J'ai reconnu la pyro sur... Euh... <rire> c'est Hearthstone, ça. C'est l'Hearthstone que t'aimes euh, J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était le Hearthstone. <rire> c'est du Hearthstone, ça. C'est du bon, bon, bon vieux Hearthstone, ça. Je me suis fait je crois. Quelle merveille. Mon dieu, une game j'avais gagné. Tu te bats comme un chiffonnier pour se, te mettre dans un setup de win. Et le gars il fait. Ah bah attends, mais ça, peut, ça peut faire gagner ça. Ça peut faire gagner une fois sur mille ça, tiens. Je vais la jouer. Mon dieu, Marty. Ah, il devait être complètement dans les nuages mon adversaire. C'est vraiment un deck qui fait rien. On n'a pas besoin de pioche. Oh. Je pense que c'est le genre de match où on peut jouer à apprenti comme ça. Après, on sait qu'il a des AO, hein. enfin, il a des AO de créa, Et je pense que c'est quand même pas mal de faire apprenti maintenant. C'est dur à dire, après on a ça, ça et on gèle la créa. Mais attends, ça me choque pas. Je pense que ça me choque pas. C'est juste pour grignoter, c'est comme la gamme d'avant, il faut quand même un peu le, le, lui rentrer dans le jarret. C'est trop bizarre ce qu'il fait. C'est quoi ce, ce ping là Faut arrêter avec ça. Hein. Mais en même temps, c'est tellement gourmand. Non mais, <rire> faut, faut arrêter avec ça. Il overdraw d'ailleurs là. Il réussit. Là, ce qu'il va se dire, je vais rater. En fait, il va. Mais c'est trop gourmand. Mais c'est trop gourmand. Après, quand on se fait ça on a le droit aussi nous d'heurstonner l'adversaire. On peut clairement le heurstonner. Hein. On peut geler ça. Alors ça. Ça. ça et boum boum boum les dégâts dans le visage au maximum on rentre des dégâts on évite les malentendus très très très important c'est pas un deck qui peut gagner des points de vie à part avec la lame Drachi, mais sinon il gagne pas des points de vie donc euh, plus on burst, plus on évite des malentendus comme la gamme d'avant typiquement où vraiment c'est à un tour près quoi non, mais c'est trune alors parce que si jamais, je pense qu'il y a moins, moins d'une personne qui regarde la vidéo qui pense ça. Mais cette personne là, vraiment je vais je vais la traquer. Si une personne qui regarde la vidéo pense qu'il fallait pas prendre la rune <rire> de l'archimage parce que l'adversaire a pu me tuer avec, non. Oh what Bon c'est possible. Oh wow. Heureusement qu'on a ça. C'est pour ça qu'il faut gagner vite. Après on a ça qui diminue toute la main, c'est pas mal. On peut faire grande sagesse. Objection. Ça. Ça quand même. Juste pour proc la main. Et quand même faire à l'apprenti. Et comme ça j'ai quand même gagné pas mal de mana. Je peux même faire la rune au prochain tour en vrai. Je suis à 23, je suis pas si mal. Ça a l'air d'être un deck créature. Donc on peut se faire aussi kiffer avec ça. Au nom du fiel, invoque trois démons alliés morts. Oh wow. Ah oh, oui, il n'est pas mort lui. Fuck. On a joué quoi comme sort Faire glacer en givre. Flambé, flambé. Ouais. Je crois qu'on va... On va devoir, on va devoir, on va on va devoir heurstonner les gars. Les gars et les femmes évidemment. Hein. Y'a quelqu'un près de la noix. Après on peut tuer one shot, one shot, mais je pense que c'est un peu grid. En vrai euh, on va heurstonner. Et que Dieu m'en donne la garde. Ok. Let's go HS. <rire> non, non, pas comme ça Zinedine. Oh non oh, oh non Oh non On s'est fait heurstoner! On s'est fait, no fait nous-mêmes Hearthstoner Oh c'est trop mignon On est mort là On s'est fait Hearthstoner deux fois en deux games mais par la même carte. Parce que la probabilité. Vous connaissez la carte et depuis le temps. La probabilité que cette carte détruise un board avec que des deux d'endurance, c'est, mais sans exagérer, c'est plus de 95%. Et que ça détruise au moins, je dis bien au moins, une ou deux créatures, c'est facile 99,5%. Si on rajoute à ça la probabilité que le gars, alors en étant à 13, avec une 8-8 on-board, il arrive à nous tuer à distance avec un rune de l'archimage. La gamme d'avant On est dans une proba qui est 0 Non, on rajoute des zéros 0 00000001. Merde Ah mais zut là Sérieux Non mais c'est... Ça... Cette rune quoi Après elle est pas dans le deck Elle nous le fait payer Non mais elle nous le fait payer Moi si j'étais elle... Je... Ça c'est gros, mais c'est incroyable Moi si j'étais elle, je ferais ça. Typiquement, je suis pas dans le deck. Je suis un peu frustré. Bah, je dis, tiens mec, tu me mets pas dans le deck et bah, je vais te punir. Boum boum. On met des créas. Bon, faut n'oubliez pas, hein, jouer la pièce, ne pas garder de sorts en main, accessoirement. Ou alors des gros sorts. Il n'y a pas beaucoup de gros sorts, mais... On va faire ça On va prendre un sort très très très très gros Genre tour de glace On va piécer Et on va faire sanctum là-dessous Et là le gars il va faire pièce pièce en sorceleuse barbare <rire> Ah non il va pas le faire okay. ouais, Dans l'absolu ça aurait été drôle quoi The me fuit fait mal The me fuit fait mal C'est bien fait, c'est bien fait Ok. Ceux qui ont la rêve, vous êtes des grands. Ceux qui n'ont pas la rêve, bon bah parle, mais je devrais même pas vous parler. Boum boum boum. Ok. Bah écoutez, on est pas mal hein. Franchement, on agresse, on évite les malentendus, très très important. C'est pas parce qu'on va agresser qu'on va perdre du côté contrôle. Ça marche sur tous les jeux de cartes, ça marche pas sur Hearthstone. Ok, ok. Bon, ça pioche, mais en même temps, ça bourre. The hein. Crude Mage. Alors ça, ça fait un peu peur, parce que ça peut être objection, malheureusement. Oh, waouh, bah on contre objection. Nope. Oop, nope, nope. Ça peut être du visage vengeur, non Tu vois qu'un serviteur adverse à attaqué, votre héros ou héroïne en invoque une copie qui attaque l'héros. Donc en fait, si on attaque avec ça. Il va, il peut invoquer un visage Non. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Je ne veux pas l'utiliser, ça. Il peut y avoir des créatures dans son deck. Bon, c'était le meilleur play, hein. l'idée c'est que euh, voilà on a, on a fait deux, deux, deux défaites qui étaient des victoires pratiquement 100% Ça n'empêche pas, hein, on va pas tilter, on va rester focus et puis, euh, et puis on s'est plutôt marré l'important c'est aussi de, de prendre du plaisir hein. C'est pas parce qu'on se fait rng qu'on doit forcément être frustré hein. Encore une fois on n'est pas en, en, en championnat du monde hein. Le plaisir doit passer avant la, la frustration, hein. sinon c'est qu'il faut faire une pause dans le jeu hein, clairement je vais la jouer je crois cette magistère. Après il y a Mordresh au prochain tour, je pourrais rentrer juste le ping. C'est un peu bizarre mais... Je crois que je vais juste pinger. Comme ça je fais... En fait j'ai pas envie de des magistères maintenant parce que ça peut rejouer mon... mes trucs qui mettent des 4-4, des 2-2 là. Je pense que j'ai envie qu'il rase le bord avant de faire magistère. Lambe. Donc on sait ce que c'est mais ça en changerait, hein. on va grignoter hein. Là on le met à 14 c'est vachement bien On lui propose un board aussi c'est ça l'idée C'est pas juste de le mettre à 14 c'est lui proposer un board donc là il va pièce rune en mode yolo pas deux fois, pas deux fois, pas, <rire> pas trois fois, non, pas <rire> c'est pas deux fois, c'est trois fois, trois fois. Tree time, ça, là, elle est standard pour le moment. C'est le blizzard, c'est la pioche, ça me va, c'est le petit flambé, attention, c'est de la gourmandise, la bonne série, ça fait de gagner du mana, attention, au brunique, pas dans le visage, s'il vous plaît, voilà, on reste à 34 quand même. Petit bonhomme, euh, petit bonhomme en mousse, c'est gérable. Petit première flamme, ça va, la perpé. non, mais, man, euh... T'as tout géré, en plus t'as pris deux flambées En vrai c'est pas grave, je pense qu'on va quand même gagner. Je râle parce que voilà, c'est quand même très agréable de râler, il faut reconnaître. Ouais, la faire glacer ça c'est cool. The face, bim. Boum. Bitch, ok. Oh, pas mal hein Écoutez, on a l'état hein là T'es bien battu hein Non on n'attaquera pas dans ton bloc d'armure, promis <rire> Ah C'est pas fini tant que c'est pas fini comme dit ma mamie Deux dégâts face beam, ok euh, Grand Magistère c'est pas mal non On a joué tant de sorts non, mais... Les défenses ne pas de claquer. On va le jouer maintenant en termes de mana. Les prochains tours, de toute façon, il est mort, il prend 5 Ah, il est à 6 mais il y a ça quoi On croit en toi petit squelette instable tu... Je... Certes tu es instable mais tu peux t'en remettre Tu peux tu peux revenir parmi les Ok Parmi les hommes <rire> Les humains Parmi les humains J'adore ce deck Il est incroyable Il est incroyable. Moi, moi, moi! Allié de l'Oasis, c'est. C'est quoi? On a vu ce que c'était, hein? Allié de l'Oasis, c'est. Simple, efficace, brutal. Et franchement, on a fait que des wins. Si on enlève les deux bonnes runes qui étaient quand même euh, tout le temps gagnées, parce c'était des games qui étaient gagnées quoi. Si on enlève ces deux runes full RNG qui étaient quand même finalement assez rigolotes. Mais vous voyez, typiquement, là, c'est bien. Les runes, elles sont aussi bien passées. C'est pas juste parce que c'est une vidéo et qu'on se marre. Mais elles sont bien parce qu'aussi, autour, il y avait des wins, quoi. C'est ça, le truc. Si autour, il y a des loses un peu plus compliqué bon on va s'arrêter là euh, plutôt pas mal hein, franchement on a passé euh, moi je me suis éclaté j'espère que c'est le cas pour vous euh, merci à tous j'espère que cette vidéo vous a plu je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt ciao ciao tout le monde